Ouais, est où on est. Pas loin du. si vous suivez les épisodes euh, le, le château rouge. Bon, on n'a pas choisi de nom, tout le monde l'appelle comme ça. Donc là c'est le château blanc. Bon. L'autre était rouge, celui-là était blanc. Donc on va aller voir. c'est pas très loin. Tout ce que je peux dire. Allez go Je sais pas pourquoi, mais mon petit doigt dit qu'on va être déçu. Ouais je le crois. Déjà si on arrive à rentrer et puis il est vraiment dans un état déplorable. On va tenter quand même. Ah, pour que, contre, on est déçu, hein. ah déçu, on peut même pas rentrer dedans et puis bon.. Euh... Tu regardes une fenêtre, tu vois à travers donc euh... Tant pis. Bon. Même la GoPro a la mort. A bientôt. A bientôt je Pour pense. Un vrai épisode j'espère. Un vrai ouais celui-là, ouais. Allez, Allez salut. Salut.